Seigneur Jésus Christ Tout est l'émi Kaka N'a zobé notre pasteur Pasteur du Lé m'abou Alléluia Alléluia Amen Que Dieu soit loué Amen On va ouvrir Nos Bibles Rapidement Les livres des Proverbes de chapitre 3. Proverbes de chapitre 3. Nous allons lire le verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne te fiez pas à ta propre intelligence, mais placez toute toute ta confiance dans le Seigneur, parole du Seigneur. Amen. On te prend notre place. Amen. pas Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entendre la chanson et la bourgeoisie, et et la et la N'angaï Amen. Amen. La Bible est dit dans les livres des Proverbes, chapitre 3, verset 5. Dans ma version, dit ceci. Confie-toi à l'éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas, si est ta sagesse. Amen. et Likia et Pananzambi. Bible Suki la Bible continue à dire que de tout ton cœur, Cela veut dire Quelqu'un peut mettre sa confiance à Dieu Mais pas de tout son cœur Mais ici la Bible nous recommande De mettre la confiance à Dieu De tous nos cœurs Et j'ai aimé la deuxième partie La Bible dit ceci ne ouais, t'appuie pas sur ta sagesse. La Bible conseille à une personne cet après-midi de ne pas s'appuyer sur sa sagesse. Vous savez pourquoi Parce que l'homme est limité. L'homme... Ne connaît pas plus que Dieu. La sagesse est de l'homme est limitée. Mais lorsque tu te confies à Dieu, tu ne seras jamais déçu. Aujourd'hui, nous voulons commencer un autre thème. Sur la confiance, la confiance, vous savez c'est un thème vaste, sur la confiance, on peut parler de beaucoup de choses, et vous savez, au jour d'aujourd'hui, la confiance est très importante. Dans tous les domaines. Dans l'église, nous avons besoin de la confiance l'un à l'autre. Dans l'église, nous avons besoin de la confiance en Dieu. Dans nos familles, nous avons aussi besoin de la confiance. Ah oui, dans nos couples aussi, nous avons besoin... Hein, de la confiance Amen. dans nos relations amicales dans nos travail, pour que les choses marchent bien nous avons besoin de la confiance est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen. Amen. Amen. la confiance est très importante elle est très très importante dans nos vies Vous savez, j'ai essayé de chercher des définitions sur la confiance, j'ai trouvé plusieurs définitions, vous savez, même moi-même je me suis arrivé, j'ai arrivé à donner mes définitions de moi-même sur la confiance. chose qui est très très importante la confiance vient du verbe confier c'est aussi une assurance que l'on a vis-à-vis -vis de l'autre cela veut dire si j'ai quelqu'un devant moi pour qu'on puisse faire bien des choses, je dois avoir la confiance de cette personne. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans les livres des proverbes « Confie-toi à l'éternel. » Cela veut dire aussi tu dois ouvrir ton cœur tu dois avoir l'assurance à Dieu pour que vous marchiez ensemble avec lui. Amen. Amen. Écoutez, confiance, cela veut dire aussi appuyer sur quelqu'un d'autre. Et définition la confiance, cela signifie ouvrir une porte en soi pour l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que la confiance nous pousse à dire des vérités où on ne peut pas dire à personne d'autre. Cela veut dire lorsque j'ai la confiance d'une personne, je n'hésiterai jamais de lui dire la vérité qui est en moi. C'est ça la confiance. La confiance, cela veut dire encore dévoiler mes secrets à quelqu'un d'autre. Dévoiler des choses que je n'ai jamais dit à quelqu'un d'autre. Mais à la personne que, que j'ai confiance, je vais te dévoiler tout. Amen. Pourquoi Parce que j'ai la confiance à cette personne. C'est ça la confiance. La confiance c'est aussi, c'est sentir en sécurité à côté de l'autre. Vous savez, si j'ai la confiance à celui qui est à côté de moi, je vais me sentir en sécurité. Cela veut dire que je suis capable de prédestiner à dire des choses qui sont dans les pensées de l'autre parce que j'ai confiance en lui. C'est ça la confiance. Quelqu'un a dit ceci. La confiance, c'est aussi une lame à double tranchant. Alléluia. Amen. Alléluia, l'Église. La confiance, c'est aussi une lame. Pour elle nous expliquer bien, un couteau à couteau à double tranchant. Cela veut dire dans la confiance, vous pouvez faire des choses ensemble avec quelqu'un, évoluer, aller très loin. Mais dans la confiance, tu peux aussi être blessé. Cela veut dire, je vais ouvrir mon cœur pour quelqu'un. Je vais dire des vérités que je n'ai jamais dit à personne. Je vais dire des, des, des, des secrets. Mais après avoir dévoilé toutes ces choses-là, cette personne va me blesser. Ce qui a fait que mon cœur soit ouvert, que je puisse avoir la facilité de dire des choses, on l'appelle la confiance. Alléluia. Amen. Vous savez, refuser aussi. Donner la confiance à quelqu'un. Tu risques de ne pas être heureux. Tu sais pourquoi? Peut-être la personne que toi tu dois donner la confiance, c'est lui qui est ton porte-bonnet. porte à cette personne tu risques d'être malheureux. voilà pourquoi la confiance peut nous aider à avancer la confiance aussi peut nous détruire si tu dis Amen je continue amen. vous savez la confiance aussi à la capacité de te mettre debout. Après avoir connu plusieurs échecs, cela veut dire qu une personne qui a confiance en soi-même. Il se connaît lui-même. Lorsqu'il y a des choses qui arrivent dans sa vie, il va dire que non, je peux essayer encore parce que je suis une femme forte. Je suis un homme fort, j'ai confiance en moi, j'arriverai. C'est aussi la confiance. Amen. Écoutez. Mais ce qui est vrai, la confiance, on la crée. Alléluia amen. Tu peux dire amen. amen Fais la confiance On la crée Mais tu peux aussi Perdre La confiance On la perd aussi Voilà pourquoi Beaucoup de familles ont perdu la confiance Beaucoup de couples Ils sont ensemble mais ils ont perdu la confiance Nous prions le même nous sommes des amis nous marchons ensemble mais nous avons perdu la confiance parce que la confiance ça se perd aussi tu dois être conscient que la confiance n'a jamais été quelque chose ou un élément stable mais la confiance est appelée à être tout le temps renforcé. tu dois la renforcer pourquoi là où il y a la confiance il y a aussi beaucoup des épreuves si vous n'êtes pas fort l'un ou l'autre il peut perdre directement la confiance sans dire à l'autre voilà tu pourquoi tu vas remarquer il y a eu un moment il y avait un ami il te disait de tout. Mais à un moment donné, il a commencé à avoir des réserves sans pourtant te dire quelque chose. Mmh. Cela veut dire, il a perdu la confiance. Mmh. Alléluia. Amen. Je vais juste nous introduire aujourd'hui. Mais je pense que on a beaucoup de choses à parler sur la confiance. Si la confiance est là, dans l'église, dans les couples, dans la famille, dans le travail, les choses peuvent aller très bien. Mais quand il n'y a plus la confiance, frère, la vie va commencer. Aller très lentement parce que là où la personne est pensée dix mille fois où il ne pensait pas avoir de faire quelque chose il a commencé maintenant à penser dix mille fois avant de faire quelque chose cela veut dire là la confiance qui était avant n'y est plus mais quand la Bible nous parle Mais confiez-vous. Confie-toi à l'éternel. Ne t'appuie pas Sire ta sagesse. Et la Bible explique encore trop bien. Confie-toi de tout ton cœur. Écoutez. La même chose que nous, nous donnons confiance à Dieu, Dieu aussi, il a des personnes qui donnent confiance. Amen. Tu peux dire Amen. C'est vice versa. Dieu attend que Dieu, il peut regarder quelqu'un, il a dit, il peut dire, cette personne, il mérite ma confiance. Mais cette personne, pour l'instant, il ne mérite pas ma confiance. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un qui demeure dans la situation, quelqu'un qui cherche quelque chose, mais Dieu, Dieu a des réserves pour ouvrir cette porte dans la vie de cette personne. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore confiance en toi. Il sait que cette personne, si je déclenche cette bénédiction. Voilà pourquoi il va te mettre. Dans la bon ou la chaise, il y a attente Jusqu'à ce que la confiance va être établie. Lorsqu'il te regarde et te dit que maintenant, je peux les donner. Je peux. Dieu aussi a besoin de voir sa confiance en nous. Amen. Quand la Bible nous dit, confie-toi à l'éternel, cela veut dire, il faut comprendre qu'à côté de Dieu, tu as la sécurité. Il faut comprendre qu'à côté de Dieu, Dieu peut faire des choses sans pourtant que toi-même tu sois là. Confie-toi à l'éternel. Cela veut dire arrête de t'embrouiller. Arrête de te prendre la tête, Dieu. Laisse-moi ces problèmes et confiance à moi. Moi, l'éternel, je vais accomplir ce que j'ai dit. C'est ça, c'est et confiance à Dieu cela veut dire aussi croire à la personne à la personne de Jésus parce que c'est lui qui peut tout faire pour toi mais malheureusement au jour d'aujourd'hui nous parlons de se confier à Dieu vous savez seulement où tous les chrétiens disent moi, je me confie à l'éternel. Moi, je me laisse à l'éternel. C'est l'éternel qui est mon appui. Mais en réalité, vous savez écoutez une chose. Si moi j'ai confiance à la modérateur qui est devant l'église, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Mais lorsqu'il n'y a pas confiance, de temps en temps je vais commencer à envoyer des papiers Ne fais pas ça Ne fais pas ça Parce que je n'ai pas encore confiance à la personne qui est là Et lorsque tu te confies à Dieu Lorsque tu donnes ton problème à Dieu Dis-moi maintenant pourquoi tu continues à tomber les malades Comment tu continues à tomber dans des soucis profonds parce que tu dis que je me confie à Dieu. Les enfants de Dieu, nous parlons de confiance, mais en réalité, on ne fait jamais confiance à Dieu. Nous parlons que notre sécurité, notre appui c'est Dieu, mais en réalité, nos yeux ne Okay. écoutez une chose Si tu marches avec quelqu'un Et cette personne dans la bouche Tu lui dis que non j'ai confiance en toi Et cette personne il remarque Que tu n'as pas confiance en lui Cette personne là il va commencer à se récliner Alléluia Amen. Alléluia Amen. Au moment de la prière Tu dis que Seigneur je me confie en toi. Lorsque tu dis Amen, tu t'élèves. Tu as abandonné la prière que tu avais. Tu commences à chercher une autre solution. Mais attends, tu avais déjà donné la charge à une autre personne. Ne t'occupe plus de ça si tu as confiance à Dieu. Écoutez, des fois, il y a des sujets. Lorsque tu pries, tu dis que Seigneur, j'abandonne cette chose entre tes mains. Et je me confie en toi. Point barre. Je ne parlerai plus jamais de cette chose-là. J'attends Dieu. J'attends Dieu de réaliser ce qu'il a besoin de réaliser pour ses problèmes. Amen. Un enfant de Dieu, lorsqu'il parle de confiance, il doit parler d'un vrai confiance. Mais nos confiances restent dans nos bouches. Nos confiances, c'est quand on dit que non, je donne je donne la confiance à Dieu. Je me confie à Dieu. Mais lorsque le problème est là, ça bouge tout de mon corps, ça bouge ma tête, ça bouge ma foi. Quelle sorte de confiance que moi j'ai en Dieu la confiance c'est cela veut dire Laissez l'autre Qui a pris la charge De travailler sans pourtant S'inquiéter Si tu as confiance en Dieu Écoutez Philippiens 4 verset 6 Nous dit ceci Ne vous inquiétez de rien Mais en toutes les choses Faites connaître vos besoins à Dieu Par des prières des supplications avec des actions de grâce Amen. que la paix du Seigneur mmh. qui surpasse toute intelligence mmh. gardera mmh. vos cœurs en paix Amen. en Christ Jésus Amen. si Amen. réellement ta confiance est placée à Dieu pourquoi tu te encore pour ces problèmes-là. Si réellement, c'est Dieu qui est dans ta sécurité, pourquoi jusqu'à maintenant, tu t'inquiètes pour ces problèmes-là? La confiance, cela veut dire, laisse l'autre travailler. Tu as abandonné chez la personne. Donnez-lui du temps à travailler. Ne pense plus à ça. Mais au jour d'aujourd'hui, Seigneur, je me confie en toi. Mais à côté, tu commences à chercher d'autres solutions. Vous savez, j'ai compris une chose. C'est l'une des choses que Dieu déteste en disant que « Seigneur, je te donne toi travail. » Mais finalement, ta bouche, tes paroles sont là, mais ton cœur est quelque part. Cela veut dire que tu es à l'église, tu es avec Dieu, mais en réalité, tu n'attends pas les secours à Dieu. Tu ne crois pas au secours de Dieu. Pour toi, ça fait longtemps. Laisse-moi chercher encore à côté, Dieu ne donne jamais sa gloire à une autre personne. Quand tu te confies à lui, reste en lui. Mais lorsque tu cherches à côté, Dieu ne te donnera jamais. Tu sais pourquoi? Parce que tu risques à dire que c'est par ma force. C'est par ma sagesse. C'est par mon intelligence. Or Dieu ne partage jamais sa gloire. Vous savez, nous devons apprendre à poser ou à laisser nos problèmes à Dieu. Nous devons apprendre à avoir une vraie confiance à Dieu. Quand j'ai dit, je me confie en toi, j'ai toi. Mais confier vraiment en Dieu. Vous savez, ce qui est qu y a aussi un problème, c'est savoir aussi les capacités que Dieu a. De connaître la grandeur de Dieu. Mon néné Une personne qui sait que Dieu est plus grand que mes problèmes. Est plus grand que mes combats. Et plus grand que mes soucis cette personne là lorsqu'il se confie à Dieu Amen. il n'a plus besoin de s'inquiéter vous savez pourquoi il ne voit pas son problème à lui mais il voit la grandeur de Dieu Amen. et dans la grandeur de Dieu Amen. tout peut se faire quand Dieu même le fait. Le problème est que sois calme. Continue à se confier à Dieu. J'ai aimé Proverbe. Quand on parle de tout ton cœur, hein, on t'empêche, on t'interdit de regarder encore à côté. On t'interdit. Si vous allez rester avec moi, ça sera une bonne chose. Laissez les enfants. Jérémie chapitre 17, verset 5 à 8. La confiance. Jérémie 17, 5 à 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Je lis la parole de Dieu. Amen. Valons, ma papa. Voici ce que déclare le Seigneur. Je vous dis, c'est lui qui s'est détourné de moi. mais met sa confiance qu'en l'homme. En cherchant sa force. La n'a pas ainsi parle l'éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Quel est un enfant dédié, intelligent, sage, qui va abandonner Dieu pour aller se confier à une autre personne le problème est là, les circonstances de ta vie est là, mais au lieu de s'approcher vers Dieu, de donner l'accès à Dieu d'entrer et d'agir, la porte que tu as fermée pour Dieu, mais tu ouvres les portes hein, pour d'autres personnes qui ne peuvent pas te donner des solutions. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Maudit soit l'homme qui met sa confiance à un homme dans l'homme la Bible dit Dieu n'aimait pas frère qu'une autre personne ou un enfant de Dieu puisse s'appuyer à un homme Dieu est contre ça parce que confier ou la confiance frère c'est donner l'accès à quelqu'un dans ta vie. Mm. C'est ouvrir une grande porte mm. de ta vie dans la vie d'une personne. Mm. La confiance, cela veut dire tu peux venir dans ma vie quand tu veux. Mm. Nous avons la petite vie lorsque on reçoit quelqu'un chez nous à la maison. On a souvent la petite dire fais comme chez toi. Cela veut dire cette que personne j'ai confiance en lui. Je suis capable de me sortir et de laisser la personne seule chez moi à la maison. Parce que la personne n'est pas un inconnu. Parce que la personne, j'ai confiance en lui. Parce que la personne, il peut faire tout ce qu'il veut dans mon absence. Mais dans mon cœur, je ne peux rien penser du mal. Tu as donné l'accès dans ta vie pour une personne. Et lorsque Dieu. Dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il voit la lourdeur de la confiance. Frère, la confiance est lourde. La confiance pèse. Même Dieu, il a besoin de la confiance, frère, pour qu'il puisse collaborer avec toi. S'il n'a pas confiance à toi, il ne va pas collaborer avec toi. Dieu a besoin. Dès la confiance, Amen. combien de personnes au aujourd'hui, ils sont capables à rien dire à Dieu, mais de tout dire à un homme. Ils sont capables de garder ces, des secrets en lui pour dire à un homme, mais à Dieu, il n'a pas le temps d'exposer tous ces secrets-là. Dieu déteste des choses comme ça. Dieu ne permet pas qu'un homme que lui-même, il a créé, que cet homme puisse mettre sa confiance dans l'homme. Moi, je ne vais rien faire. C'est lui qui va faire à ma place. C'est là dit cette personne-là, même elle les yeux fermés, il peut tout faire. Mais je ne peux rien penser du mal. Mm. Dieu regarde toutes ces choses-là. Mm. Mais comment un homme peut donner de telles confiances à un homme mm. et à moi, Dieu? L'homme ne peut pas donner la confiance. Mm. Frère, mm. Dieu a dit maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Mm. Est-ce que tu peux continuer? Papa Werner, s'il te plaît. Le verset 6. Je montrerai celui qui s'est détourné de moi, ne met sa confiance qu'à l'homme et chercher sa force. Mm -hmm. Dans les pauvres moyens humains. Continue papa, continue. Il aura le même sort que buisson chétif de la steppe. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il restera là, parmi les pierres du désert, sur cette terre stérile, que personne n'habitait. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche verset à six. moi sa sécurité. Amen. Amen. Amen. Est-ce que tu avez la main? Écoutez dans ma version, c'est que le verset 16 a dit 7. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel, et dans l'éternel est l'espérance. » Cela veut dire, hein, donner confiance à quelqu'un, c'est aussi espérer à cette personne-là. Pour Dieu, lorsque tu mets ta confiance à un homme... Frère, tu es en train de faire un autre Dieu à côté. Mais béni soit celui qui met sa confiance hein, dans l'éternel. Si tu lis la Bible, la Bible dit ceci. Moutouana pourquoi? Parce que cette personne, il le vivra, il le vivra encore et il va vivre. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'éternel qui est sa sécurité. C'est l'éternel qui est son appui. C'est l'éternel qui est son secours. Mes frères, combien de fois au jour d'aujourd'hui, on est dans l'église, on est chrétien, mais on n'arrive pas à donner la confiance à notre Dieu. On n'arrivait pas à faire confiance en Dieu. Écoutez, la semaine passée j'avais parlé sur la puissance des paroles. Une personne qui peut prononcer des paroles positives, c'est aussi une personne qui se confie à l'Éternel. C'est aussi une Mon tout a ta confiance, c'est pas un Écoutez, frère, mon a pour la Mon tout a nous Mon tout a Parce que ma casse est et zanzambé. Mon tout a pour régénérer ma casse ye et zanzambe. Et hey, confiance, frère, c'est ce que... Dieu aussi demande à nous. On doit avoir confiance à Dieu. Vous savez, dans des situations compliquées, sans avoir confiance à Dieu, frère, tu vas tomber malade. Frère, dans des situations compliquées, sans avoir confiance à Dieu, tu peux même mourir. Mais si tu as confiance à Dieu, frère, la maladie n'aura pas de place en toi. Ça va rester là-bas, le problème reste avec Dieu. Toi, tu vas marcher libre. Laisse Dieu prendre tes charges, tes problèmes. Essaye un peu de rester calme. Écoutez, tu peux avoir l'argent ou pas, tu peux avoir du travail ou pas, mais si tu as confiance à Dieu, ton cœur restera dans la tranquillité. Ah, mais l'argent, ça viendra où Dieu peut tout donner sauf rien. Comment Tu n'as pas besoin de savoir comment, mais ça arrivera jusqu'à chez toi si tu as confiance hein, à Dieu le problème c'est la confiance vous savez il y a des personnes si tu promets quelque chose tu vas avoir confiance en lui il va me donner Amen. mais il y a des personnes si tu promets quelque chose au Yogi Kaka au Yogi Kaka mais on y a au Simba tu es au Simba hein? oui. yeah. mm. mais il y a d'autres personnes qui si te disent que je vais le faire aux dans tranquille s'il y a de tels hommes qui existent racontez plus pour raisons mm. notre Dieu qui a été toujours fidèle Amen. Amen. frère confions-nous à Dieu ayons confiance à Dieu peu importe la situation la confiance c'est cela me dit je te laisse faire moi je reste tranquille je te, te, te donne tous mes problèmes moi je reste tranquille je sais que tu auras la solution pour moi bizarrement Bizarrement surtout en Europe. Mm. Tu vas voir quelqu'un. N'a chez l'assistance sociale. L'après-midi c'est l'assistance sociale. L'après-midi c'est l'assistance sociale. Mm. Mais il n'arrive pas à prendre temps à prier pour son problème. Mm. Il sait que non mon dossier ça c'est tout c'est l'assistance sociale. Les choses marcheront bien. Okay. Qui est ce chrétien là? Vous savez, il y avait un homme dans la Bible. La Bible dit, cette femme ou sa femme, elle est stérile Juge chapitre 13, 1 à 5, tu lis encore 15 et 18. Comme je vous avais dit tout à l'heure, vous savez, Dieu n'a pas seulement besoin que nous nous confions en lui. Dieu a aussi besoin de collaborer avec nous. Mais il doit avoir aussi la confiance ou sa confiance en nous. Si Dieu si Dieu ne prouve pas qu'il peut te donner la confiance, frères et sœurs, ça sera difficile que Dieu puisse collaborer avec toi. Si tu lis la Bible, cette femme était la maman de Samson. On connaît tous l'histoire. Lorsque l'ange est venu vers la femme, il a dit ceci à cette femme. Écoutez, femme, tu es stérile. Tu n'as pas des enfants. Mais moi, moi, Dieu, je vais te donner un enfant. Écoutez, cette proposition est venue dans la vie de cette femme. Parce que Dieu avait dit que cette femme est prête pour que je lui puisse faire hein, confiance la femme n'avait pas des enfants la femme était toujours avec son homme pas des enfants à la maison mais Dieu a voulu faire quelque chose si tu lis la Bible la Bible nous dit ça passait au moins 40 ans Israël était sous l'emprise des Philistins. Dieu cherchait un homme qui va relever Israël dans cette défi là Mais Dieu a regardé à qui ou avec qui je peux collaborer. Écoutez, Dieu peut avoir besoin de faire quelque chose dans ta famille. Dieu peut avoir Mais Dieu ne va pas choisir n'importe qui. Dieu va choisir une personne de confiance. Une personne de confiance, c'est-à-dire, quand Dieu aura besoin de cette personne-là, cette personne sera toujours là pour Dieu. Amen. Une femme stérile. Dieu va lui donner maintenant des conditions. Il a dit à la femme, écoutez. Tu ne peux pas boire un poisson fort jusqu'à ce que tu naîtras cet enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant sera consacré pour moi. Cet enfant sera là pour une mission et toi tu ne peux rien faire de mal dans ta vie. Vous savez, si Dieu n'avait pas confiance à cette femme, Dieu ne pouvait pas donner cette charge à cette femme-là. Qui sait pourquoi les choses font longtemps dans ta vie? Dieu peut te donner une charge. Dieu peut te donner une mission. Mais lorsqu'il te donne des conditions à faire ou à ne pas faire, tu ne vas pas le faire. Tu vas te confier à ce que Dieu t'a donné. Tu vas changer les chemins. Tu vas négliger les consignes de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous regarde. Il prolonge encore du temps pour gagner notre confiance. Et lorsque nous serons prêts, c'est par là qu'il va nous donner ce que nous avons besoin. Regardez ce qui s'est passé. La femme est restée avec l'enfant. Le jour d'accouchement est arrivé. La Bible nous dit que Samson va naître. Il va commencer à grandir. Il va commencer à grandir. Cela veut dire la femme n'a jamais trahi la confiance avec Dieu. Ce que Dieu lui avait demandé, la femme avait fait ça correctement comme il faut. Et Samson va naître. Bien consacré avec Dieu. Mais dans les tour de Samson, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu regardes verset 15 à 18, la Bible dit Samson, il va aller trouver une femme qui va s'appeler Dalil. Cette femme, il a commencé à dire à Samson de lui dire d'où vient sa force, Qui est son secret? Or, oh! Dieu avait confié ce secret-là pour que cela reste dans la vie de Samson. Ce n'était pas un secret à partager. Mais la Bible va nous dire, la femme a demandé à Samson, si tu m'aimes vraiment, si tu m'aimes vraiment, si tu m'aimes vraiment, pourquoi tu m'aimes Si tu m'aimes vraiment. Pourquoi tu n'ouvres pas ton cœur? Frère, si tu lis la Bible, la Bible dit Samson a ouvert son cœur pour cette femme. Or, Samson ne devrait pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que c'était un secret que Dieu lui avait confié. Dieu avait fait confiance à Samson. Qu'il va garder cela. Vous savez combien de fois Combien de fois, frère, nous avons trahi Dieu Vous savez combien de fois nous avons blessé Dieu à cause de la confiance qu'il nous avait fait Vous savez combien de fois le Saint-Esprit va plaire pour notre vie à cause de la confiance qu'il nous avait fait. Il a dit ça, c'est mon enfant. Je lui donne confiance. Il va faire ce que moi je lui ai demandé. Il va marcher selon ma volonté. Mais devant une circonstance, qui va trahir Dieu. Devant un problème, tu vas trahir la confiance que Dieu t'avait donnée. Devant une personne, tu vas trahir Dieu. Combien nous avons trahi Dieu Dieu nous a fait confiance. Vous savez, tu vas voir la réaction de la maman de Samson. Tu verras la réaction de Samson. Ils ont posé des actes différents. La maman a très bien gardé la ligne que Dieu lui avait donnée. Il n'a pas pris des choses interdites pour que Sam Samson puisse naître dans des conditions que Dieu a voulu. Mais lorsque Samson est né, à cause de la beauté d'une femme, à cause des paroles d'une femme, Samson va ouvrir son cœur trahir Dieu. Combien de fois nous avons trahi Dieu? À cause de nos travail, À cause de nos amis. À cause de nos maris. À cause de nos femmes. Nous avons choisi à trahir Dieu. La confiance que Dieu nous a donné. Vous savez une chose la Bible dit ceci. Si tu n'es pas fidèle dans de petites choses, comment pourrais-je te donner des grandes choses? Écoutez, des fois, Dieu t'avait essayé dans des petites choses. Il a dit, mais cet enfant, je ne vais pas commencer la connaissance avec lui dans 10 000 euros. Mais je vais lui essayer avec 100 héros. Je vais voir comment est-ce qu'il va évoluer. Mais dans les 200 héros, tu as trahi Dieu. Tu as donné Dieu le dos. Tu as abandonné Dieu. Oh Dieu, pour qu'il puisse donner les 200, il t'avait fait confiance. Frère Dieu t'avait fait confiance. Il attendait que le petit qu'il t'a donné, les petits là qui t'a donné que tu continues à être fidèle que tu continues à marcher avec lui que tu continues à faire des choses comme lui il veut mes frères ce n'était même pas un mois après une semaine tu as trahi Dieu après des semaines tu as trahi Dieu ça restait des jours pour que tu arrives à la fin de ta mission mais tu as trahi Dieu la confiance. Amen. Dieu a aussi besoin de nous faire confiance. Mais il va faire confiance à qui? Est-ce que lorsque Dieu te regarde, il peut dire que tu es un enfant de confiance? Vous allez remarquer une chose. Dans la maison, chaque papa connaît ses enfants. Il peut savoir très bien que si je donne les 500 euros à cet enfant, s'il si achète la chose à 450 euros, lorsqu'il va retourner, il va me donner les 50 qui restent. Mais il sait que l'autre, là, si je lui donne les 500, il achète des 450, il va juste m'annoncer cela dans la bouche. Mais je ne verrai pas les 50 euros. Et à chaque fois, le papa va commencer à choisir celui qui vient avec les retours des 50 euros. À moins que lui-même papa te dise écoutez, tes retours avec 50 euros, prends-les. Toi, tu te comportes comment avec Dieu Est-ce que le que tu as, Dieu peut te faire encore confiance Frère, la confiance, ça se crée. La confiance, ça se crée. Remarquez, pendant que tu vas commencer à s'approcher beaucoup à Dieu, Dieu va commencer à te révéler beaucoup de choses. Amen. Tu sais pourquoi parce que tu as commencé à créer la confiance envers Dieu. Et Dieu, il sera là aussi pour toi. Mais quand il y a une personne qui t'entend plus Dieu verra que cet enfant, je peux lui montrer quelque chose, mais il finira qu'à avoir. Pour faire quelque chose, il ne le fera hein, jamais. Est-ce que tu mérites la confiance de Dieu la maman de Samso elle avait gardé la confiance mais lorsque les choses sont descendues sur Samso Samso a dit non Dalila elle est trop belle lorsqu'elle parle, elle parle elle parle, ses paroles est trop magnifique. je dois ouvrir son cœur, mon coeur plutôt. je dois, je dois la, la, dévoiler les secrets que j'ai gardé en moi Samson était là pour une mission. Dieu avait consacré Samson pour une mission. Samson n'avait pas le droit de dire à Daniela ce qu'elle doit faire pour le déstabiliser. C'était une trahison pour Dieu. À combien de fois frère À combien de fois sœur? Tu as trahi Dieu. Dieu t'a confié une bonne mission. Ta mission est de faire ceci. Mais tu as fait ça une fois ou deux fois. Tu as donné les dos à la mission. Or, oh, Dieu savait très bien, la place, là comme elle est vide. Ben, j'ai trouvé elle. Ou j'ai trouvé lui qui va commencer à faire ça. Mais lorsque tu as commencé la mission, au bout d'un moment, tu as abandonné la mission. Or, oh, Dieu avait mis sa confiance. Enfin, vous savez comment ça fait Lorsque quelqu'un va te promettre l'argent Si tu étais vraiment, vraiment dans le besoin des fois tu vas aller emprunter Chez quelqu'un d'autre Tu vas lui dire que donnez-moi cet argent Lorsque la personne qui m'a promis va me donner Moi je vais te rembourser Tu es allé entrer dans le diète Juste parce que quelqu'un t'a promis quelque chose et cette personne qui t'a promis, il doit accomplir cela. S'il ne fait pas, toi tu resteras dans des problèmes. Frère, Dieu t'avait vu. Il a dit que non, ce jour ici, il est fort. Je peux croire encore en lui. Je peux croire encore en elle. Je peux lui donner une mission. Derrière lui, il y a beaucoup de personnes qui doivent être guéries. Il y a beaucoup de personnes qui doivent être sauvées. Dieu t'a fait confiance. Mmh. Dieu. Mmh. Tu as blessé les cœur de Dieu. Tu as blessé les cœur de Dieu. Juste parce que tu n'as pas respecté ce que Dieu t'avait dit. Fais la confiance. C'est quelque chose que tu dois garder. Il ne faut jamais détruire la confiance, frère. La confiance peut t'élever. La confiance peut te donner des choses que tu n'as jamais eues. La confiance peut t'amener des endroits où tu n'as jamais eu la possibilité d'arriver. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous devons rétablir nos confiances envers Dieu. Aujourd'hui, frère, je voulais juste nous faire comprendre, même Dieu, il cherche aussi des personnes de confiance pour donner des responsabilités. Amen. Regardez ce que la Bible dit. À l'autre, il a confié un. À un autre, il a confié deux. À un autre, il a confié quatre. À un autre, il a confié dix. Mais celui qui l'avait confié un, il est allé garder cela. Dieu va prendre à la personne qui avait un. Il va donner à la personne qui avait dix. Parce que cette personne ne méritait pas la confiance de Dieu. Frère, nous devons faire attention. Dieu est prêt de te faire confiance. Mais s'il si te fait confiance aujourd'hui, est-ce que tu vas la respecter est-ce que tu seras réglant avec Dieu Est-ce que tu seras quelqu'un que tu ne vas pas blesser cœur de Dieu Vous combien de fois Dieu t'a déjà fait confiance Et combien de fois tu l'as blessé Écoutez, nous devons retenir une chose. On ne peut pas refuser à donner confiance à l'un ou à l'autre. La confiance, c'est quelque chose qui est risquant. Est-ce que parce que c'est un risque, je ne la donne pas? Non, je dois la donner. Parce que je ne sais pas ce qu'il peut apporter à moi. Voilà pourquoi Dieu nous donne toujours cette opportunité. Voilà pourquoi aujourd'hui, il te rappelle je vais encore te donner la confiance in notre foi pour collaborer avec toi pour faire quelque chose avec toi